Allez, c'est parti pour euh, un tour complet du euh, French War Game Day avec un son de meilleure qualité que sur Twitch. Je m'excuse pour ceux qui, euh, qui m'ont suivi sur Twitch. Et puis une, une bien meilleure image euh, puisque là on est avec le camesco Donc là on est sur euh, les tables de Star Wars euh, Légion. On va, faire, on va faire le tour complet en fait, de tous les jeux. Vous allez voir, on ira dans la fosse voir euh, 40k. Euh, on va aller voir euh, A Song of Ice and Fire. On ira voir, euh, bien entendu, euh, aussi euh, La Seigneur des Anneaux, 9e Mage. Et puis AOS. Donc là, on est sur la troisième game. Euh... De, euh, du euh, samedi après-midi, il y a de la tension. Comme d'habitude pour euh, Star Wars, on est euh, on est quand même, il euh, faut le reconnaître, sur, sur des tables qui, euh, qui ont du répondant. avec un petit Tonton, là, il est tout mignon. Euh, pas un Tonton, un Banta. Like a Banta. Lui, il va devenir euh, fétiche, je pense. Il est trop chou. Ici, là, on a une très très belle euh, table de hôte. Celle-là, franchement, elle me, elle me fait kiffer. Je la trouve vraiment superbe. J'adore les grands glaciers, en fait, qu'il y, euh, qu y a sur la table. Font à la fois des bloquants et qui permettent en même temps de, de, de s'insérer d'ailleurs on voit bien l'effet bloquant là tranquille la, la petite troupe bien c'était caché euh, derrière et puis euh, le quadripode impérial euh... tiens tu as vu tu l'avais pas vu hein tu l'avais oublié l ne l'oublie pas pendant la partie <rire> ça c'est la, la petite troupe merde je suis désolé elle était cachée <rire> tout mon plan on va l'eau euh, la petite troupe cachée qu'on oublie en fin de partie, et puis il reste inactif comme ça, là, qui traîne. Super table aussi, que j'avais montré euh, sur Twitch euh, avec, le, avec le croiseur euh, qui est, qui est craché. Donc là, on est sur un scénario longue marche, avec une 1-4 FD qui est en train de couvrir toute la zone. Euh, parce que là, juste ici, là, vous avez la 1-4, et donc on est sur un scénario longue marche. Euh, elle va quand même, va quand même faire, euh, faire un petit peu de mal. Bon, toutes les troupes sont, sont massées là dans le coin parce qu'elles bénéficient d'un super couvert. Donc euh, voilà, ça c'est aussi une, une très belle table, vraiment sympa. On se retrouve toujours avec les tables de, de Naboo hein, qui, euh, qui marchent bien aussi. Des décors qui sont connus. Là on a une table qui est à Thomas. Voilà, une des dernières tables qu'il a, qui a obtenues. Oh, on joue la cloque les mecs! Ouais c'est cool, non mais c'est bien, c'est bien, très bonne initiative. Ça vous prépare pour le CF. Là on retrouve la table, une des tables que j'avais fait, euh, faites pour le, pour le championnat de France. Avec un combat fratricide ici. Alors dans les jeux qui suivent, euh, ici on a euh, A Song of Ice and Fire. Je vais m'approcher d'une partie en cours. Donc un jeu, un jeu assez particulier. Et euh, avec un grand intérêt, là, euh, en fait, euh, dans ce jeu vous avez, vous avez un petit plateau, là. Lequel vous allez poser des héros, et en fonction de l'endroit où le héros euh, se place, vous allez récupérer en fait des bonus pour la partie. Donc c'est assez intéressant, c'est une sorte d'ambassadeur que vous envoyez. Bon, c'est un jeu qui est quand même assez connu, mais si vous ne l'avez pas testé, euh, franchement, là, il y a une diversité de jeux, il y a une diversité de troupes qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment intéressant. Wow, on va s'approcher un petit peu de... de quelques figurines. Et là, en face, on a, euh, on a la mère des dragons. <coughs> C'est ultra classe Alors sinon, euh, en plus des jeux à notre étage, on va avoir euh, l'exposition euh, peinture. C'est à la fois une exposition et un atelier. C'est-à-dire qu'il y a des peintres qui font, euh, qui font des démonstrations sur, euh, sur les tables. Et bien entendu, il y a un tournoi peinture. Il y a de la démo aussi euh, en vidéo. Donc vous voyez, là-bas derrière, en fait, voilà, on voit un, un écran et en fait, euh, le peintre est en train d'expliquer de, step by step euh, toutes ses actions en fait, en peinture. Donc il y a des chaises je ne vais pas m'immiscer là-dedans. Bah, c'est un endroit plutôt feutré, mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Voilà, là on retrouve euh, les, euh, les peintures qui sont proposées pour, euh, pour euh, le tournoi. Et de façon assez surprenante, on, on, on va retrouver des... Euh, des choses de l'univers de 40k ou les choses que vous connaissez d'habitude mais voyez cette année alors il ne m'a pas semblé avoir vu ça l'année dernière mais euh, on va retrouver un euh, ben, chartier, euh, on va retrouver euh, ici euh, l'Odyssée qui est proposé je trouve ça sympa que ces produits soient, soient, soient, soient présents alors on va se faire un petit travelling au, euh, au niveau des figurines euh, je vais vous montrer je vais vous montrer un petit peu mes, euh, mes coups de cœur je fais le tour. Alors, wow. On a un super gundam par exemple, vous voyez. C'est plutôt classe. Là ici on a un orc que, que je trouve vraiment, euh, vraiment super sympa aussi. Celui-là, je trouve très très bon. Avec tout le système d'éclairage, c'est euh, super propre tout ça c'est les... Les... les bustes. Oh, c'est envie c'est vraiment magnifique. Franchement, il y a des choses. je fais. la ah, pour le tournoi peinture, il y, y, y a un level. Il hein. y, y avait déjà énormément de levels l'année dernière, mais euh, j'ai l'impression qu'on est encore euh, au-dessus. On est encore au-dessus. Euh, au on a un putain de diorama. C'est euh, splendide. Ici, on a la partie AOS. Euh, On s'est retrouvé avec euh, du REN TIT. Regardez-moi ça, c'est le silver barbe qui est au milieu, là, il est absolument magnifique. Avec les hobbits dessus. Ça, c'est magique, hein. franchement, bravo. Le concours peinture, c'est de la technique, mais euh, c'est aussi, aussi la, la, la capacité à, à proposer quelque chose de, de, de féerique, je trouve et euh, Last Barrack avec euh, avec l'éclairage à l'intérieur, <rire> c'est juste exceptionnel ah, C'est ça le sur Régum Day quoi, c'est euh, ça, ça, vraiment un, un moment qu'on visite quoi. Bon alors là, il euh, y a euh, les gamers véhicules. Ici on a les bustes. Alors j'en avais euh, j'avais déjà euh, montré mon intérêt pendant le pendant le Twitch mais franchement celle-là là, là elle est, elle est de toute beauté. Quoi. Là, je la trouve euh, vraiment sympa. Là on a la figurine individuelle, la partie sur la figurine individuelle. Il n'est pas si mal que ça. Il claque un peu plutôt je si vous voulez. J'adore le sidecar de la, de la seconde. Là, il est, il est excellent. Et puis là, on a les Durama. Vous voyez de très très belles choses. C'est Voilà. Au niveau de la peinture, je vous ai fait un petit peu le tour. C'est vrai que des choses comme ça, c'est... Il y c'est un Si c'est une allez, je vous emmène euh, voir euh, la suite euh, des, euh, des événements. On va aller, euh, on va aller sur, euh, on va aller prendre un peu la mesure de la, de la fosse. Donc on est, euh, on est à Grenoble, hein, comme vous le savez au palais des sports de Grenoble. Hop là Voilà Et Ces images, vous les avez sans doute déjà vues dans le... Vous les avez sans doute déjà vues sur Facebook. Et ça, c'est pour vous donner à peu près l'ampleur le... de la chose. Donc il y a plusieurs milliers de... Il y a plus de 1000 joueurs. J'ai pas le décompte d'ailleurs, il, il faudrait que je regarde précisément combien, euh, combien on est dans cette session. Mais ce que je sais, c'est qu'on est, euh, est largement euh, au-dessus euh, du premier épisode. On a nos amis de Asmodé qui sont là également. Tu nous fais un petit coucou! <rire> Allez, je vous emmène dans la fosse dans laquelle on va retrouver les joueurs euh, de 40k. Et les joueurs de AOS. On va passer cette euh, ce hall d'entrée dans lequel tous les joueurs ont été reçus ce matin. Et euh, où on peut tous aller boire un. faut aller boire un coup. Pour ceux qui sont à Grenoble, il venir boire un coup. Il y a des petits commerçants aussi. Il y a un. un un primeur italien, là. Alors ça, c'est vraiment euh, excellent. Franchement, <rire> on s'est régalé. Ici, on a euh, la boutique de Oregon euh, euh, Spirit qui est, qui est là. Euh, alors là, c'est euh, là, c'est difficile de se retenir et de ne pas faire de bêtises. Vraiment. Il y a une bêtise que je vais faire, je pense. J'ai déjà acheté des petits cadeaux pour, euh, pour ma fille. et... coucou, coucou, Perry! Ils sont super gentils avec nous. Ils sont trop sympas avec nous. Moi, je me suis acheté des Pokémon pour ma fille. Mais moi, je vais venir me faire un cadeau à moi aussi. Après tout, hein. en fait, il y a un truc que je, que je voudrais acheter. Puis je vais attendre le dernier, le dernier moment, tu vois. Pour que, comme ça, si quelqu'un l'a acheté à ma place, ben. Bah, voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Et je pense qu'à un moment, je vais craquer. <rire> voilà, donc là, il y a plein, plein, plein, plein de choses. Il y a bien entendu du jeu hein, euh, classique, il y a de la maquette. Il y a même de euh... quoi Ouais, ouais, t'inquiète, tu... attends celui -là. attends, attends. Je commence par les produits, puis après, je termine par les personnes. <rire> Donc là, il y a de la maquette et tout, il y a du Gundam, il y a du Pokémon, il y a du deck de Pokémon, mais il n'y en a plus qu'un, Il hein euh, y a du Moonstone, il y a du Star Wars, il y a du Cthulhu, il y a de la peinture de Uf. Euh, merci, excuse-moi. Euh, voilà, il y a tout un, tout un stand, c'est réassort pendant, pendant, pendant tout le week-end, et comme elle l'a très bien dit, il y a toute une belle équipe, euh, qui est là pour, euh, pour vous servir et puis pour, euh, pour vous accueillir. Et y a, franchement, il y a un petit peu de, euh, de réassort et tout, il y a du stock en dessous, il y a des choses cachées, donc il ne faut pas hésiter à poser la question. Allez, on va rentrer dans la fosse euh, qui commence à être calme. Ah, si, c'est un peu euh, particulier parce que euh, voilà, il y a de l'ambiance, il y a de la bienveillance. Mais il y euh, C'est sérieux, quoi. Hein Alors Je ne vais pas m'enfoncer dans, euh, dans les allées parce que je ne peux, euh, peux pas aller déranger, euh, déranger les joueurs. Parce qu'en fait, il y, y a très, très peu d'espace entre... Euh... Je Il <rire> y a très, très peu d'espace entre, entre, euh, entre les allées, vous voyez. Donc je ne vais pas aller me trimballer là-dedans avec, euh, avec ma caméra. Et je vais quand même vous montrer des, euh, des très belles choses. Il y a, je trouve euh, qu'il y a de plus en plus de. Les gens parlent beaucoup, les gens changent beaucoup en fait, sur les parties maintenant. Il y a une douceur et des vivres ici qui est, qui est vraiment, vraiment cool. Donc là, c'est le, le 2v2. C'est des équipes de deux joueurs qui se, qui se rencontrent. C'est un format qui est quand même assez utilisé euh, en 40K. Et puis qui permet, comme ça, en fait, d'organiser des tournois à, à, plus grande, à plus grande ampleur. C'est vrai que chez nous, dans l'univers de, de, de, de Games, on a de, de Star Wars gens, on n'a pas l'habitude. Mais le 2v2 chez, chez Games, c'est quand même pas mal, pas mal, développé. ici on va retrouver les, euh, les statuettes qui seront remises en fait, euh, aux gagnants des, euh, des différents tournois. Donc, euh, elles sont vraiment, vraiment excellentes. C'est des statuettes de qui ont été faites en impression 3D. Et puis là, euh, c'est comme, euh, comme chez nous. C'est euh, la table qui sert à faire les, euh, à faire les défis. Euh, on en a une aussi. Et en fait, quand il y a un défi qui est fait, on lève la main, on crie qu'on a fait un défi, on a le droit de venir chercher une, une boîte ici. Et en fait, c'est euh, Asmodé qui, euh, qui, euh, qui a offert tous ces jeux en soutien à l'événement. J'adore c'est. Moi, j'aime bien les grosses mécaniques, donc forcément, quand je vois ça, ça me Parce que c'est un très mauvais joueur qui tirer sur l'armée jaune Parce qu'il y a des jaunes, mais je pas. Ouais C'est assez mauvais goût. Vous l'aurez compris, ça se chambre un petit peu. Mais euh, c'est euh, très très bon enfant. On va aller voir euh, les joueurs de euh, d'AOS. Donc euh, le Grand Tournament d'AOS. J'adore les tables d'AOS. Je kiffe les couleurs des tables d'AOS. Je, je, je kiffe les, les, les choix de, de, de, de figurines d'AOS. Moi je, je, je, je sais pas, c'est. C'est un univers où euh, les joueurs font preuve de. de D énormément d'imagination au niveau des codes des de couleurs et de ça et je trouve que c'est ultra qualitatif. Je sais pas si je vais retrouver mes poulets de de Twitch, mais si je retrouve mes poulets de Twitch, je ferai en sorte à ce qu'ils qu vous fassent un coucou. Alors il y a un truc que je trouve génial, c'est qu'il y a une équipe, ils euh, se... Salut les gars, il y a une équipe, ils ont, ils, ont, ils ont pris un ballon en fait, et ils accrochent un ballon, et à chaque fois qu'ils se déplacent, il y a le ballon qui se déplace, et du coup on sait où les retrouver quoi, voilà, je trouve ça plutôt, euh, plutôt original. Il y a une grosse grosse grosse grosse, grosse présence de, de, de joueurs de, de joueurs d'AOS cette année, je trouve. Bah, du coup, ils ont ils sont, ils sont rentrés dans la fosse alors que l'année dernière ils n'y étaient pas. Et là, en fait, ils prennent un tiers de l'espace, euh, un quart un quart de l'espace euh, pour, euh, pour, euh, pour le tournoi. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Donc vous avez peut-être remarqué. Et en fait les couleurs qu'on a, c'est lié à nos fonctions. C'est-à-dire que quand vous êtes en jaune pétant comme ça, c'est que vous êtes arbitre. Quand vous êtes en jaune moutarde comme moi, c'est que vous êtes orga. Euh, enfin staff au niveau d'un jeu. Et, euh, et sinon, après, il y, y, y, y a les orgas. Euh, ici c'est la table de. c'est la table de stream. Donc je ne vais pas faire trop trop de bruit. C'est du stream sur Twitch. Je ne peux pas vous dire quelle page c'est parce que ça change en fait de, de présentateur. Euh, pendant tout le week-end, il y a plusieurs présentateurs qui passent et euh, du coup, euh, ça passe d'une page Twitch à, à une autre. Là, là franchement, je ne sais pas où, où ils en sont au niveau de la présentation. Mais voilà, euh, ça fait toujours plaisir de voir le, le matos qui est, qui est présent. Et on est, on est sur du matériel pro hein, quand même. Hein. On est clairement sur du matériel pro. Voilà, allez, on va aller voir... On va retraverser dans ce sens-là. mais à ma chicken team qui est là. Alors ils sont complètement déjantés en fait, la chicken team. Ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont des petits objectifs en forme de poulet. <rire> et ils ont une petite statuette dorée de poulet et quand euh, ils jouent contre quelqu'un ils il leur offrent la petite statuette de poulet. Je ne vais pas les déranger parce qu'ils sont en pleine partie euh, mais euh, c'était rigolo quoi. Enfin, voilà, C'est un peu pour vous pour vous montrer l'ambiance qu'il peut y avoir ici. Euh, c'est complètement décalé. Et ce que je trouve assez important et assez intéressant à, à noter, c'est que euh, c'est que.. <rire> c'est que. <rire> Salut les gars! C'est que les... En fait, souvent on se pose la question de savoir si ça vaut le coup de venir à un tournoi comme ça parce que ça paraît complètement, euh, complètement euh, inaccessible au niveau difficulté et tout ça et, et ça l'est pas quoi. Les gens sont vraiment là pour se, se, se kiffer. Alors il y, y a des enjeux, il hein. y, y a quand même des tables où il uh, y a des places pour le world qui vont, uh, qui vont se négocier et tout ça, euh, clairement, mais allez, à 75-80% du temps, les gens sont là pour prendre le plaisir. Et euh, en plus l'avantage c'est que comme ça se joue par équipe, il eh ben, euh, y, y, y a des minots qui sont là quoi. Et qui, viennent, euh, qui viennent jouer avec, euh, avec leur papa. Je trouve, ça, je, trouve ça juste, euh, je trouve ça juste génial. Franchement c'est juste génial. Allez on va euh, quitter la, la fosse où il plusieurs, euh, plusieurs, y a même, euh, même Scritch qui est là. Mais euh, voilà, il y a plusieurs milliers de personnes là. Il y a au moins 1000 joueurs dans ce fosse, peut-être plus que ça. On va aller dans le deuxième, euh, dans le deuxième bâtiment. Le palais des sports, euh, il y a la partie centrale. Donc en fait, c'est une zone de cyclistes. Vous voyez, qu'on qu voit là tout le tour. Et euh, pas de souci. Euh, on va prendre un peu de hauteur. en fait, de chaque côté, donc et là il y a le côté de l'écran, donc c'est là-bas en fait que sont les joueurs de... On est derrière l'écran, les joueurs de Star Wars Légion sont derrière l'écran. Alors vous voyez, on a les jeux là, on a A Song of Ice and Fire, on a Middle-earth, on a 9ème H, euh, on a Star Wars, on a Warhammer, euh, Age of Sigmar et puis et puis 40 k Je vais essayer de, de zoomer sur, euh, sur l'écran. Voilà, là on voit, euh, voit l'intégralité des jeux. Cette année on a un vrai écran. On avait un rétro l'année dernière. Et, voilà. Et on a Tell of Rift également qui est présent. Putain, il, y a même des, euh, il y a même des chasseurs de titans ici. Classe Allez, ça c'est la table de cadeaux. Hop, je fais le tour. Excuse-moi. Hop là On va aller à la rencontre des joueurs de... Euh, Le Seigneur des Anneaux. Euh, attention, c'est une zone qui est, je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus brillante. Et c'est sans doute parce qu'il y a des... Il y a des nains et des hobbits. Donc c'est un endroit qui... Ça fait plus de bruit. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont comme ça les hobbits font plus de bruit voilà donc là on est euh, sur euh, du euh, 40k ils ont fini apparemment en tout cas la round euh, mais c'est des joueurs euh, qui euh, visent des places qualificatives pour, euh, pour le world c'est du 1v1 Ça va s'arrêter sur 2-3 figues, quand même. Ah, donc on va... On va retrouver, euh, bien entendu, les... Euh, les dernières factions. Cette année, du coup, euh, euh, on est... Euh, C'est assez notable, on est aussi à l'international. Ah. Là, on a des très beaux taux et moi j'aime bien les taux donc je filme les taux parce que c'est ma page et je fais ce que je veux. C'est dommage, on est, entre deux, on est entre deux rounds, mais bon en même temps c'est beaucoup plus calme comme ça. Allez, on va monter chez les, euh, chez les Hobbits. Je ne sais pas s'ils sont entre deux euh, entre deux rounds de leur côté. Donc vous voyez, c'est quand, euh, quand même très très grand tout ça. Ça se visite, hein, le French Wargame Game Day. Ça se visite et ça se vit surtout parce que... Il y a une ambiance qu'on est, qui est, euh, qu ne peut pas transmettre. En fait. Moi c'est mon deuxième. Alors, je récupère la même ambiance que le premier mais en même temps j'ai pas l'impression de revivre le même événement. Donc c'est plutôt clean. Voilà là on est dans le monde des hobbits c'est déguisé du coup. Hey voilà donc là on est sur la table de démo qui est la table de la Moria. C'est une des plus belles tables du French sur Game Day, hein, soyons clairs. Et avec une équipe qui est vraiment au petit soin. C'est-à-dire que là, euh, les explications, je peux vous dire que là, les, les, les parties démo, elles, elles, elles, elles, elles, elles enfilent à fond. Quoi. Voilà. On va se rapprocher un petit peu des fixes, si vous voulez bien. Un peu que c'est artistique quand même, hein Vous avouez? tu vois le cavalier, tu fais... pas pas Qu'est-ce que vous avez foutu Il y a les genres de bolt-action qui sont comme ça aussi, hein ouais, non mais c'est horrible Quand, quand t'es fan hardcore et que tu connais bien les livrets d'armure, les peuples, les étendards... Et toi, tu vois, tu fais... C'est pas la bonne maison à le Ils ont jamais eu cette armure moi j'ai des joueurs de bolt action qui me disaient euh, c'est pas le bon vert sur ton treillis parce qu'on est en 1940 oui, et, euh, oui. et en 1940 on n'a pas cette couleur-là. Wow. En fait, c'est impérieux, ça, là. bah c'est clair. Pas ici. <rire> Il y en a qui sont à fond, à fond, à fond dans le game. C'est normal. Donc là, on a tout ce qui est Seigneur des Anneaux, avec la bannière. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Pour Minas Tirith. Et ici on a tout ce qui est 9 ème âge. Donc ça c'est les joueurs de 9e âge. Donc, euh, 9e âge c'est euh, le, le jeu en fait, de, de Warhammer Battle mais qui a été repris par, euh, par la fin de mai en fait. Et euh, en fait ils ont, ils ont complètement fait perdurer le jeu, bien que en fait, Games ait abandonné le jeu. Il y a toute une communauté qui s'est construite autour et euh, qui maintient le jeu en vie. Et vraiment à, à un niveau tel euh, qu'en fait bah, ça justifie euh, l'organisation d'un tournoi. aller sur une zone un peu plus claire parce que c'est une zone en fait euh, du French for Game Day qui est un tout petit peu sombre. Mais bon ça crée de l'ambiance. Et donc effectivement avec 9e âge ben, on se retrouve avec des avec des propositions comme ça. Quoi. Alors donc du coup ça se joue en, en... en stand, hein, un peu comme Conquest ou, euh, ou comme euh, A Song of Ice and Fire. Mais en fait, c'est Conquest et A Zone of and Fire qui se jouent comme 9 e âge parce que c'est eux qui étaient euh, les précurseurs euh, du, euh, du stand dans le, dans le, dans le jeu des, des, des figurines Et donc quand vous déplacez euh, des troupes, vous déplacez un régiment entier et donc vous déplacez l'intégralité du stand et en fonction des, des, des, des pertes que vous avez, bah, vous retirez euh, des figurines sur, euh, sur les stands voilà. Là vous avez un, un petit paquet de, de scaven qui est juste... Euh, ça grouille Quand on boite quand escamelle ça grouille Ouais, c'est top Donc En fait, les, les, les filles qui sont là, elles sont, elles sont, elles sont minuscules, quoi, en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment top. Ça donne vraiment un espère, on a l'impression que ça... Ah là, on a là. La... Donc après, euh, en fait, cette communauté elle a, elle a tellement réussi à, euh, à s'agréger de façon euh, conséquente que Games réfléchit carrément à relancer Warhammer Battle euh, bah parce que en fait, les joueurs de 9e âge n'ont jamais lâché le, le, le truc et, euh, et, euh, et ils se ils sont toujours accrochés à leur jeu bien que le jeu, je rappelle, euh, a été en fait, euh, transformé en, en, en, en AOS en Edge of Sigmar et euh, du coup, bah, eux, ils ont dit non, on continue à jouer c'est super en fait, moi je trouve que c'est un super message à, à, à donner à tous les gens qui disent « Ouais, mon jeu il est plus soutenu par l'éditeur, euh, l'éditeur arrête, donc j'arrête le jeu ». On entend souvent ça. Moi c'est vraiment des propos, j'ai du mal avec ce genre de propos en fait, parce que quand on voit cette communauté qui a réussi à s'agréger autour de, de, de, du fait qu'ils sont fans de leur jeu, ben, je pense qu'on a tout à apprendre de ça en fait. Voilà. Et là en fait on va avoir euh, Tale of the Rift qui est euh, un jeu qui est, qui est développé par, par Prime Et voilà ça joue également à Tale of the Rift au French for Game Day. Il faudrait que j'essaie également le game. Walouche Je l'ai fait euh, sur euh, Twitch mais avec un mauvais son, normalement là le son est meilleur. Je retourne la caméra et le micro pour vous faire un petit bilan de cette première journée. Une journée qui s'inscrit totalement dans euh, la dynamique du French War Game Day, c'est-à-dire que qu'on euh, on croise que des gens qui, euh, qui ont qui ont, qui ont ont la banale. Voilà. Euh, il y a beaucoup de gratitude autour de, de l'événement. Je rappelle que c'est un événement euh, à but non lucratif. Tous les gens qui organisent cet événement en fait euh, sont, euh, sont bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles, d'ailleurs on, on les remercie euh, de participer à tout ça. Euh, on est chuté quand on est ici, on est chouchouté. quand on est hors puis on est chouchouté. Quand on, quand on est joueur, bien entendu. Euh, là, au niveau des jeux représentés, euh, chaque jeu a présenté plusieurs joueurs l'année passée donc ça aussi je trouve ça vraiment euh, vraiment excellent euh, pour la partie euh, de, de star wars comme vous avez pu le voir on est sur 40 euh, 40 joueurs euh, on a eu un désistement ce qui est absolument rien du tout surtout au vu en fait de la de, de la situation les trains les annulations de trains et tout ça euh, le tournoi se dépasse se, se passe à merveille euh, on a euh, une diversité de jeux qui est assez surprenante pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Star Wars. Euh, on s'attendait à avoir beaucoup euh, d'empires, de, on en a. Mais on s'attendait aussi à avoir beaucoup euh, de Dark Troopers, par exemple, et on en a très très peu. Euh, donc on a des parties qui sont très intéressantes et qui se terminent vraiment sur le fil. Et, euh, et ça, ça, ça me paraît quand même assez euh, équilibré. On a aussi énormément de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs. Et on a beaucoup de joueurs pour qui c'est le premier tournoi. Et euh, c'est autant le cas euh, dans, euh, dans Star Wars Legion que dans euh, Warhammer. Moi j'ai fait l'accueil euh, ce matin. J'ai donc accueilli autant des joueurs de Star Wars The Legion que des joueurs de, de, de Warhammer. Et en fait, euh, beaucoup m'ont dit, bah, c'est mon premier tournoi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment ça se passe. Donc voilà, je mets vraiment l'accent là-dessus. Là euh, parce qu'on peut imaginer que cet événement est un événement euh, hardcore gamer au vu de son ampleur. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est un des tournois les plus, euh, les plus friendly au niveau de l'accueil euh, que j'ai vu. Et, euh, et je trouve que c'est euh, euh, super. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce petit tour euh, qu'on aura fait ensemble vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous euh, très bientôt sur la page. On parlera de Star Wars Légion, on va, on va, on va reparler également de, de jeux de rôle, vous le savez qu'on a des jeux de rôle à vous présenter, et puis, et puis d'autres choses en fonction, en fonction des envies. Il me reste à vous souhaiter à tous des bons jeux, et puis surtout des bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et puis pour vous rendre compte que si parfois vous pouvez vous sentir seul dans votre hobby, ben vous ne l'êtes pas.